Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et au retour à nos classiques, des Sayer UHC où mon rôle sera ennemi. Ici, fuck les intros, on rentre direct dans la vidéo. Abonnez-vous. Tout ce que j'ai à dire. En gros, lorsque les gens ont 100%, je peux les endormir en faisant clic droit avec mon sommeil. Quand je les endors, ça nous TP tous les deux dans un endroit. Mon but, c'est de détruire le rêve du joueur. Si j'en casse 5, je peux activer le train de l'infini ou si je tue 2 piliers. C'est ça Waouh Alors attendez, Musan vient de me m'octroyer son boost. J'ai accès à soit 10% de force, soit 10% de résistance, soit 10% de speed, ou obtenir l'effet no fall, ou avoir accès au chat commun entre Musan et Kokushibo. J'avoue que le chat entre Musan et Kokushibo, no fall, même no fall, c'est intéressant. Moi j'aime bien la speed, hein. parce que la speed ça permet de combo. Je pourrais avoir 30% de force, ok. Bon allez, force. Du coup tu sais aussi que les gens... Qui ont un ticket ne seront jamais avec toi sauf si infection. On est à environ 25 minutes de jeu et on perd notre Musan. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Musan, c'est le rôle le plus important côté démon. Il a la moitié de la liste et la moitié de la liste ne connaissent que lui en tant qu'allié. En plus, c'est pas un rôle qui a résistance-force constamment et qui a la possibilité d'avoir résistance 2. Bref, c'est vraiment l'un des rôles les plus tités. Notre seul moyen de se retourner dans cette game, c'est de trouver le Kokushibo. Bah, mdr, Bah voilà, comme ça Non. Les gars, je suis chaud. Hein. Ah, c'est fier de moi. Et quand le me meurt, tu obtiens le pseudo de Coco Bah, apparemment, non. PDS me. Ah non. Hein. Ah, si, on l'a Oh putain, les gars, Coco Chibo, c'est Maxime PVP. Oh, on est foutu. Ça sert à rien, l'arbre de machin. Y'a pas un arbre là Toujours pas d'arbre. a six arbres dans la map. Je viens de faire la moitié du, du trajet et j'en ai pas. Ah. Ah c'est cool. Il faudrait que tu fleurisses. Comme ça ça me met bien, deux minutes Yo man, Yo man Comment ça va Ça va et toi Ça va. T'as un bon rôle Ouais ça le fait en vrai. Moi... Euh, étonné, on va dire. Par ton rôle Bah je sais pas s'il est fort, s'il est... Tu vois. Bah tu me le dis et on n'en parle plus. <rire> non. Mec attends viens on teste un truc, mets-toi là là. Pas chaud tu vois. Non mais t'inquiète, on teste juste un truc, vas-y vas-y. Mm. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, je te mettrai pas mal. Voilà. Voilà. Attends une secondes, hein. bouge pas. Là, là t'es comme, comme dans même. Même. <rire> Allez, bah, tu bouges pas la, euh, Voilà Attends, là Ça roule oh, ça peut... Mec, y a des fleurs ouais, Je le tue ou je vais dans son rêve bah, bah, Je le tue, pense que je pense, c'est rentable, non Ah, <rire> euh, je suis désolé, mais... En fait, c'était soit ça, soit je te tuais Ouais c'est vrai que faut protéger son Allez What What C'est vrai faut protéger son Force on est d'accord Sachant que j'ai déjà 10% de force Regis a déjà force la nuit non Force tu as le boost de force Force force plus le boost de force Je pense que je peux mettre des à les gars en vrai Oula Ok j'ai eu plus 5 ça fait 15% de force ah oui, non, là... Là, ça t'atteint sans moi, en fait. Et en vrai, j'ai gap une fois, je crois. Oh, mais attendez, mais ils sont entre. Là, les démons, ils ont compris comment ils devaient jouer sans Buzan. En vrai, la technique de le mettre derrière les barreaux pour augmenter tout vite le pourcentage, c'était smart, en vrai. Vu ses effets, c'est possiblement un solo. Mais il a des striders. Il est soit Makomo, soit... Euh... Soit au mieux qu'un. En vrai, je m'en fais pas parce que même si on a tué beaucoup de... De slayers... Les slayers sont très forts. Donc je pense qu'ils peuvent augmenter. Il y en a, ils ont vraiment des effets de zinzin. Ouais mais je suis pas dans le même 0-0 Ouais, je Ouais vu Otaru s'il te plaît Ah allo T'as vu Otaru Je crois, il était au centre, c'est vers l'ouest après je sais pas c'est où T'es parti où Je sais pas, je suis tombé Non. Oh. Dingue Euh apparemment euh... ça est bizarre pour m'a dit ça. Ok euh, Bonjour euh, monsieur c'était. Ouais euh jus de raisin et je sais pas c'était quoi le chiseau de l'autre Mais du coup les... le mec avec jus de raisin ils ont tué le tangan. Mais ils m'ont pas gentil, mais... mais ça se trouve ils sont gentils en vrai, c'est Mais là c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi parce que comme ils ont pas fait avancer, comme la game a pas duré longtemps, ils ont pas fait avancer les pourcentages. Les gars j'ai une question Et comme ils ont pas fait avancer les pourcentages, vous bah... Vous bah... Après, à tu les gars Je oh, rien à la game en okay, bah... Alors, personnellement, je suis parti chercher des fleurs. Tout... Bah, tous les seigneurs sont morts en fait. Là, le a infecté, tout le monde a filé au Banite un jour. Bref, tout le monde est mort à ce moment-là. Je suis revenu au centre. Il y a un mec qui m'a dit euh, on, on, on a une info, je les ai suivis. Ils ont sauté le Kagaïa. Et à part ça, voilà. Et à part ça, non, bah du coup, ils sont partis de leur côté parce qu'ils m'ont dit qu'ils me faisaient pas complètement confiance. Et moi, là. Ouais, je vois, je vois. Vas-y, vas-y. Je suis bizarre. Je viens de sortir de la grotte. Qu'est-ce que tu fais dans la vente On va avoir un info comme Ouais, les méchants, bah, Si tu veux des méchants, il y a. Bichère. et tout. Ah, En vrai, je peux pas vous faire le... 10-12 Ah, bad. 9, on m'a 9 2 tous. 3, bah. Non, ouais, Après, okay. 11 plutôt. Salut! Y'a Bichard, aidez-moi, please! Ah bah, bien joué! Un pédier, Gulmei? Ok, plus qu'un pédier à tuer alors! Le carnage que c'est par contre! Après, y'a quand même quelques. Ah ouais, en vrai, y'a quand même quelques démons qui me. Ouais, après, maintenant, j'ai encore toutes les potions, ils ont pas trop de choix, ils sont 8 sont sont Ah, ah y'a les méchants ouais, oui, Ah vous faites déjà courser une... y a Ok ah, bah ok bah, on va bon bon bon bon tu commentes à Darkhold du coup Mais c'est Darkhold ou c'est agressif Non mais les gars, les gars, les gars, qu'est-ce que tu nous dis ce qu'ils nous mentent pas frère aussi C'est trop lisseur. C'est vrai qu'il y a un peu de temps quand même. S'il est méchant, il est méchant. Mais non, mais l'équipe. ouais, j'ai un problème les frères là. Les gars, je regarde quitter mon groupe qui est en de 3 démons. Mais attends, mais il y a un gars qui de 8 démons. Comment je peux savoir si Briac il est en full pourcentage ou pas L'agressif, il est en full pourcentage ou pas en fait, ils peuvent faire les calculs. C'est pas possible, vous soyez gentil. Ils peuvent l'être Est-ce que je peux le re-endormir ou pas Le mat. Sinon, je le re-endors et je referme un, un truc sur lui. Hein. Euh Vas-y, bah je vous laisse, les gars. Parce que je vais me faire un, un truc Les gars, vous pouvez, vous pouvez me dire qu'ils sont les démons, comme ça, je le sais. Oh merde Putain, j'étais en train de regarder le table. Salut Oh, c'était pas le meilleur rôle à attaquer. C'est hein. Hidousuke Je vais mettre tous les ordres. Oh, je. C'est vrai. Ah, Bichard est deux. Ouais, les gars, il y a Bichard, donc il y a que deux mecs qui peuvent rentrer. Bah, bah, oui, mais on est deux. Wesh. <rire> ça, ça va. Mon arc si est bugué encore. Je veux, putain. Par contre, oui. du coup, comme vous avez attaqué tôt vous avez mis personne en haut pourcentage. Du coup, à chaque fois que je croise quelqu'un, bah, il a à zéro. Bah, moi, je crois Ouais. Euh... Ouais. Ouais, j'étais glitch. Bon, bah, dommage. Ah. Pardon. Bon, moi, ça va. Bah oui en plus il est même pas... Il y a des bottes il y a des bots il y a des bots Faut que je me crape Vas-y je reste avec vous hein Vas-y T'es loin de gaffe Euh 23 tu passes cette place C'est trop chiant Salut Maxime, pvp Allez go Venez dessus, venez aussi les gars Ils sont pas avec nous, ils sont pas avec nous eux Ah, j'ai été changé Oh t'es calme, t'es Ça il t'en gueule fou c'est qui ouais, qui mis le TP toi là Mais y'a que Yai, y'a que Yaï là okay. en fight. Et pour il fight avec eux. je pense c'est Nera. Ah, c'est sûr c'est Nera. C'est Nera, c'est Mais pourquoi il fight avec eux Il a une disparu j'ai le hein. Après s'il est solo il peut mais juste sinon.. Il euh... a raison, mais.. ok c'est lui là. Il là. est OP, c'est pour ça que je le drop jamais. Bon t'as 15 qu scores quoi 15 quoi. Ah oh, bah ça va, en vrai Si tu sais doux c'est ok. Ah mais j'ai Attends mais comment t'es pas mort Ouais d'où Il a une lame peut-être Ah bah vas-y laisse plus. Ouais. Bah non non viens hein on le tue, viens le tuer, on est bien dans la game en vrai. Fait. <rire> ah Le changement <rire> <Jean> d'avis <-Blois rire> Le la la meilleur boost de l'année. J'ai pas le droit de l'aider Wesh. Oh. Mais il est pas que nous lui. Je suis même pas dans non, votre mais fight mais en il fait. J'étais même pas dans votre fight juste. Oh attends. Oh, on devait, un, reste, là, reste là, reste là, reste là. T'as ici ou pas Hein Oui Oui. Oh non. Oh non. J'ai tapé mon coeur. Il s'est caché derrière. Oh là là, j'ai été con. Oh, bah ouais, y'a Bichard. Y'a Bichard derrière là. Oh bah, ah, bah y'a Bichard. Bichard. Oh, Bichard Venez, venez. Y'a Bichard là-bas. J'arrive là Ah, mais vous êtes safe. Attends, Tomyoka, on sait qui c'est. Chinooka, on sait qui c'est. Michiro, Kaki ou Makomo. Il doit être Makomo. Ah quoi Y'a un mec sous les arbres, C'est pas ce qu'il faut Oui, ah, c'est ouais, Bichard. Toi, mais putain, de gros. C'est ça. Ouais, je viens croiser. Vas-y, on est trois. Ouais, vas-y, baissez-le, baissez-le. Ça va, biche? Oh, va, je là, c'était. Ouais, je suis là, mais je me fais chase par le groupe de T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, j'ai spambo. sortez de cette zone là. On va sortir du Vous avez des gars tu veux, Non, il y a une de merde. Il y max, max, max, dit ça, courage, je suis mort. Je Oh, putain. là. c'est le Fermez moi, il mox. Oh non! Il ah, est pas perdu merde! Oh, ouais. Attends quoi? Ok, bon, ok, j'ai un point d'enfer. Wesh, j'ai raté. Je t'ai boosté à l'épée, je crois. Derrière. c'est un bug de ouf! Des non, c'est pas un bug, oui. c'est mon rôle. Ah non, c'est un lag de ouf. Non C'est pas mal, c'est mon rôle. Les coups passent pas J'ai vite paris de là. Oui, oui, c'est mon rôle. Je suis oh, j'ai 15 que tu mettes pas des coups. Pareil. Normalement, je suis pas censé prendre les flèches aussi. Ok, là, c'est les problèmes par contre. quoi Solange. Oui, job. Tant. Goûter, c'était. Salut, jeu de raisin. Si tu veux courir, tu peux. Ça va les acromans là. Moi, je peux pas mourir, hein, mais toi, tu peux. <rire> en vrai, je peux venir, maintenant. Ouais tu peux mais c'est un 2v3 en Dans l'eau c'est pas terrible de les fight. Game, ouais un peu, ils ont pas reculé un coup. Moi je prends à poche. Merci dans le Vous attendez un petit peu, j'ai eu je le baise. C'est très gentil quand même. Ouais oh, vous inquiétez pas, je suis bien. Je vous laisse vous amuser. Non non, allez sur mat allez sur mat. Je vous laisse vous amuser tranquille. Hein. Ah. Allez c'est bon. Ciao. En fait faut rush le coeur, oui faut pas s'arrêter hein. Sachant que j'ai déjà perdu 5% de force, je vais récupérer. Faut prendre force, ouais ouais y Ouais j'ai 3 kills mais euh... On arrive à 1h30 de jeu. Et je crois qu'ils sont encore en super arrêtés hein. J'aurais dû prendre les coordonnées. mort en 3 coups. Bah oui, Bichard il m'a slip dès le début de la partie. C'est vraiment un bâtard hein. Ah. Je crois que c'est moi qui l'ai eu, oui, c'est pas ça. Oh merde j'ai jeté tous mes bottes. Non mais je parle pas de match, je parle de... Ouais j'ai trop d'eau là <rire> Non bah non on l'aura pas là <rire> Ouais Non bah go se barrer hein. Vous bon, j'ai eu jus de raisin du coup je lui ai pris la force mais, mais les gars vous savez que même là les démons qui ont full, ah, le... là, qui est... full rush On est encore en 3v5 euh... Juste au ouais, dessus je... là sur lui là En vrai ton rôle est trop fort est... Dans Zéro monde, et, pas pourtant, et pourtant Et pourtant c'est le... le pire me... la pire game pour mon rôle hein ouais, Je crois il a crash, Non c'est toi C'est toi c'est toi, toi Ah c'est moi bon Ouais, non, mais t'as raison, hein! Putain, je suis trop mauvais à l'arc! Mais comment t'as autant de vie de bosser tête Ah oui. non! Mais tu sais que juste pour un call, cool, il nous a accusé d'avoir free kill et tout! Hein. Juste parce qu'on t'a de poste, on s'est fait accuser de free kill et tout, hein. <rire> Oh, t'as fini de l'eau là! Ouais, mais t'inquiète, on a mis a jamais eu de hein, Il a régène dans l'eau, mais c'est assez lent donc voilà! Attendez, je vais essayer quelque chose! Hein. Par contre, la marque vraiment merde C'est vraiment, j'aurais le trophée de faire de voir la vie et. Ça... Un peu, mais du coup, je régène quasiment. Il a poison, quand les gars. trop bien. Non, j'ai purification. Oh, mais ça y est, frère. Ouais. Ouais. Go se barrer, go se barrer. Ouais, bah on, on va juste se donner une dégâpe là. Oui, oui, non, mais en vrai, go tuer les autres. Il a, il a fait pop les bulles, ça m'a pop dessus. Oui, mais il a fire ouais. resistance aussi, ouais, frère. What <rire> Non, non, non c'est pas fire resistance. <rire> <rire> <rire> mais c'est quoi ça je vais pas faire Oh il oh, yeah, ah, oh non, non mais j'ai nausé c'est trop oh, chiant. Non, mais, <rire> mais Il faut mettre se de moi. Ouais. Les Oh. des gars ou pas Ouais ouais, tiens. Agressive agressive Attends, faut aller Ah t'inquiète t'inquiète, on se on En vrai, sur on laisse le fight, c'est rentable pour nous. Je peux plus pendant 3 minutes 30 Il Faut juste que si Ayoub est à 100% ça m'arrange. Ça saveur, mais c'est qui ça beurre Oh non, j'ai pas de flèches. C'est le mec qu'on a tué dans la love. Les gars, j'ai un autre problème, moi j'ai plus de flèches. Oui, moi aussi j'ai plus de flèches, faut qu'on y aille. Ah bah au moment où tu dis j'en ai une. Gap, on y va Bah eux, eux, c'est pas s'approcher, c'est tout. Matt, il a 8-9, ça me fait rien. C'est un truc de Les gars, vu. Oh. Ah! Les gars, si vous pouvez venir, ça va être sympa! Ouais, ouais, d'accord. <rire> je préfère ça qu'en cas de faire. Je suis derrière. Mais il, est bon. il, il est très mal, hein. Oh, y'a Ayoub, a Ayoub, moi! Non, mais Ayoub, faut. Les, Les euh, gars, je suis, je suis le compteur dit. parfait de Ayoub, à savoir. Mais je... Si je vais dans l'eau, je suis fort. Je vais dans l'eau, je suis en côté. L'eau, c'est lui, c'est l'autre qui l'a payé. Hein Ça va Je garde juste qu'il t'amène un peu quand même. Mais euh je euh... tape le faire as dessus, je les tape, je hein, fais tout. Ok, et... bah. Ouais. Go... Tu veux pas te pour la nuit en vrai Moi, perso, peu importe. J'ai force perma ou rési perma. donc T'as crafté une lame ou pas Ouais. T'as déjà amélioré ou pas Ouais, pendant 2v3. Et euh. Ouais. Le problème c'est que Matt, jus de raisin et Darkwood, les trois je les ai déjà euh, DS euh, dormi Moi je peux me re alors en ce moment. Après je peux DS train si j'arrive à en tuer un, ouais. faut juste que j'arrive à en tuer un. Quoi. Euh, ton stuff c'est comment Euh, mis mon il me faut un pantalon. Pas, crazy, tu fais il était crazy plus 33. Ouais, mais c'est ce que je vais faire Je lui arrive sur toi. T'inquiète, t'inquiète, je suis bien. Sur toi. Donc, faut qu'on se sépare. Hein. La... J'ai eu de la mandom. Ah, Richard à Ouais, t'inquiète, je suis sûr. sûr. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. du raisin court. Tranquille, t'inquiète, je... ils m'ont pas ta terre. Ah, j'ai je... mis trois coups, c'était ton J'ai sur moi, je suis mort. Ah Il faut qu'il se tp. Il peut se tp. Je peux respawn à l'infini, c'est ça euh ouais, tant qu'il n'y aurait pas des trucs, tu pourrais spawner infini. Normalement il peut. Mais non, mais normalement il peut, c'est bugué. Normalement il doit, vu doit pouvoir. Vu qu'il n'y a plus de... Attends, attends, je veux le TP, attends. Dans le chat, je peux me TP en fait. Mais t'as un message dans le chat. Oui, mais ça me dit ce que t'as fait, mais ça me dit pas que je peux me TP. Ah donc tu peux me TP. je peux T'as combien de combien d'heures Deux cœur Euh... Alors deux cœur j'ai 11. Enfin là, j'ai 2.... Mec, c'est le fight. Il n'y a que celui-là qu'il faut qu'on gagne. Je pense, là, à part si on est en cas je pense qu'on gagne. Mais c'était il attend <rire> Tant pis, enfin, ouais, je l'ai mis là j'ai même pas plein de Ça sert à rien de push, hein t'as là Déjà, tonne Ok, Vous voudrais ça, dans le coin trop fort, c'est... Oh, je te re je te regardais même pas, hein. ça nous en aura Ah, mais oui oh mais... Je suis J'suis, j'suis, j'suis Va te nous, il a oui, je sais Bah du coup, tu sais Merci. bien Merci. Ok c'est bon. Let's go! Ils avaient pas de heal du coup? Mec il faut que tu le tires avec la flèche s'il te plaît. plus fin. Ça a rien de courir hein. pas sauter hein. Ouais non. C'est là ou c'est moi? Il va sauter en bouc. vas bouc, vas Vas-y. Là encore? Allez! Oh Pour avoir le train, pour avoir le train c'est hyper dur. Genre là j'ai du focus maths. Parce qu'il y avait que lui qui pouvait me donner le train. Et là je fais plus de chiffres ouais, Je confirmes. confirme. je Mais... gusta la Shakira, ingona, shakira en a la Tsukasa, te Ibiza. Viva la corrida... España.